partie de l'association, nous aussi. Pourquoi vous faites partie de cette association ben, Pour essayer d'aider de, des personnes aussi, des personnes qui ne savent pas quoi faire suite à une agression verbale ou physique. Et donc on est là pour leur amener, amener des clés pour savoir quoi faire et où aller pour se défendre. C'est vrai qu'à bon, une époque, il, euh, il y avait des personnes qui regardaient ces personnes euh, un peu de travers ou, ou qui parlaient mal d'eux. Mais euh, euh, moi, personnellement, euh, euh, c'est vrai que je trouve ça dégueulasse. Quoi. Et puis on essaye de montrer aussi qu'on est capable d'être aussi comme eux. Cette association, nous aussi... Elle vous a apporté, vous, beaucoup Oui, parce que euh, je dis que c'est important d'être euh, dans l'aide des personnes qui ne euh, savent pas quoi faire, où aller, où, où comment se diriger quoi, dans la vie. Donc euh, je dis que c'est important d'être là pour eux. Quoi. En fait, c'est vous, la curatelle, qui vous donne un coup de main, etc., oui. Et vous aussi, vous donnez un coup de main aux autres Voilà, bah, parce que peut-être que ça peut être utile à des personnes, que, euh, je ne sais pas, s'ils veulent partir en vacances, mais avec un truc adapté, bah, leur apporter ça, et voir s'ils si ont une curatelle, on parlait à leur curatelle après. Vous partez en vacances moi, jamais, j'ai jamais le temps. Parce que j'ai deux chiens à la maison, alors faut choisir. Par rapport à, à nous aussi, il y avoir oui. le congé. Oui, aussi, ouais. Vous, vous travaillez dessus vous Ben, un peu le soir, ouais, chez moi, quoi. Je, J'essaie je, de trouver des idées, des. Vous allez y aller, vous allez y aller. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, ça, je vais y aller, ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu un thème particulier Vous avez envie de dire quoi à ce congrès vous avez chose de... Mais euh, sur, euh, euh, surtout sur la, euh, le mauvais respect, le, le regard des gens aussi. Vous faites partie de nous aussi Oui, depuis euh, ben, cette année. Comment vous avez su que ça existait C'est euh, ben, Florent Palisson qui en avait parlé, et après c'est euh, M. Roucou, qui travaille à la télé, qui m'avait fait euh, part aussi, et du coup euh, je me suis mis. Euh, je me suis C'était sympathique. Quoi. Pourquoi vous vous y êtes mis à la... À ah, ben pour... Euh, le regard sur l'handicap, euh, essayer de faire changer les choses, puis euh, faire partie d'un groupe quoi, pour essayer de faire avancer euh, les choses. Est-ce que vous avez été gêné par le regard sur l'handicap Moi non, mais euh, c'est... C'est un peu embêtant de se faire, euh, se faire insulter ou, euh, ou euh, regarder, de, regarder de travers, quoi, enfin... Euh. Vous avez des amis à qui c'est arrivé si on... Oui, à l'époque, oui. Vous disiez que vous aviez... c'était bien, nous aussi, c'était un groupe. Oui. C'est important de se, de se regrouper Oui, pour euh, faire, euh, fin, euh, euh, y aller en masse, quoi, pour euh, essayer de... Faire, enfin, euh, discuter, faire euh, des projets. Il y a un congrès de nous aussi qui va Oui, aller. à Vanin. Ah, c'est important. Euh, oui, à Vanin, oui. oui. C'est important. Oui. On va... D'ailleurs, ben, de, euh, de, demain, oui, on va prévoir... Euh, enfin, on va parler euh, de l'association, comme euh, pour les réunions euh, oui. tous les deux mois, et en même temps, on va parler du congrès pour faire la, la liste des, des inscrits, fin, euh, pouvoir parler. C'est ton visage, d'être euh, euh, au bureau, d'être euh, président de... Non, <rire> non, c'est pas... C'est un trésorier. Yeah. Trésorier. Ah ouais pour m'en mettre plein les poches. <rire> <rire> non, <rire> non, oui, fait, je sais pas. Oui, pourquoi pas Alors cette aventure, nous aussi... Alors vous êtes très impliqué dans vous. Très aussi. impliqué. Ça me correspond aussi, je suis quelqu'un d'handicapé. C'est pour l'aide aux handicapés, donc c'est bien de penser euh, que dans la vie courante, l'handicapé soit reconnu, qu'il soit respecté selon ses droits. Voilà. Le respect, j'entends mon Le respect. Respecté. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les handicapés, comme d'autres voilà, personnes. Et alors pourquoi nous aussi eh j'ai été la première fois, bon, j'ai parlé à M. Loubet, ça m'a appelé, ça m'a touché, voilà. Et je suis contente d'être adhérent à nous aussi, c'est important. Et ça m'a touché dès le début. Hein. Et je me sens vraiment bien avec tout le groupe de nous aussi. Ça a changé un peu votre façon d'agir oui, voilà. à l'extérieur Ma mère m'a dit que ça ne me faisait que du bien, même, même au foyer. Et puis écouter d'autres personnes. Pas toujours le milieu du travail, le milieu du foyer. Il faut sortir de ce système. Bon. Entre guillemets. S'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres, être à l'écoute des autres. Dialoguer, voilà, c'est bien. Expliquer ça aussi, comme on avait à La Réunion. Dans les lycées, dans les, voilà, des trucs comme ça. Bien. Parce que les jeunes, ils se font... Alors, si on ne veut pas à leur rencontre, pour expliquer, il y a une barrière qui se crée, mais quand même, ça a évolué maintenant. C'est bien de rencontrer d'autres personnes, de discuter, comment ils sont dans la vie, voilà. Je voudrais euh, m'engager, petit à petit, ça se fera, mais plus, comme ça, plus professionnellement, si tu veux. Euh, Plus m'impliquer, parce que je m'y plais vraiment, petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid, petit à petit. On ne peut pas arriver à, arriver à Z sans passer par le D. <rire> vous seriez prêt à être représentant de nous aussi, au-delà de Carcassonne, alors ça vous Oui, plairait. mais accompagné, pas tout seul. Bon, voilà, voilà. Ça ne me dérangerait pas. C'est une belle ambition. Voilà, mais petit à petit. On ne peut pas, pas franchir les étapes comme ça. Moi, par exemple, je, je suis rentré le, en janvier 2004 au foyer d'hébergement de CSAC et je travaille en espace sévère à Castemodal, à la -à Alors je, suis, je suis rentré au foyer en, en janvier 2004, donc ça fait 12 ans. Donc après, j'ai été président du Conseil de vie sociale. Et après, j'ai arrêté pour être président de la session Nous Aussi. Le président de Nous Aussi Voilà, de la, de, de la délégation hauteuse, parce que pour défendre les, les, les personnes en situation de handicap, leurs droits, euh, j'ai même eu la médaille du mérite. La médaille ne me revient pas directement à moi. Elle revient aux gens de, de Nous Aussi. Voilà. C'est important d'être collectif. Vous hein, vous sentez plus fort en étant collectif que oui. tout seul oui. Ça vous a aidé vous dans votre parcours de vie Ah oui, oui, tout à fait. Parce que euh, moi je suis arrivé sous le foyer, euh, j'étais très, très timide. Et y il avait, y avait une éducatrice qui m'avait proposé de faire de, de, de, un atelier théâtre. J'en ai, ai fait pendant six mois et petit à petit j'ai commencé à parler devant du monde et là, euh, là je pourrais parler devant une personne donc. il va avoir euh, euh, la journée de la TDI sur, sur l'autonomie la, sur donc l'autonomie euh, et euh, je vais participer à, à, à une table ronde l'autonomie euh, je trouve ça important que comme ça que, je, que les personnes euh, les résidents et les personnes en situation de handicap ont aussi peuvent faire des, prendre le bus, faire le, leurs courses eux-mêmes. Voilà, l'autonomie, c'est hyper important. J'ai rencontré une dame qui avait, qui avait sa fille euh, qui était un, qui, a, qui avait un, un, un handicap pour. et en fait elle me dit euh, c'est un peu difficile et tout ça et, et c'est de là que j'ai expliqué euh, qu'il que s'était créé une délégation dans que si jamais elle avait des questions j'ai laissé mes coordonnées euh, si jamais euh, elle voulait savoir des choses tout ça pour, pour les moqueries on euh... c'est le rôle de nous aussi ouais, c'est d'être près des gens c'est et... ça ouais. est-ce Est qu'on peut dire que l'autonomie c'est la même chose que la liberté euh... Oui. oui. Ah oui. oui. oui. Il y a un besoin de liberté. Oui. Le vote, c'est important, par exemple. Voter. Ah, euh, oui. Voter, oui. Et euh, sur le foyer, euh, j'étais président euh, et vie sociale. Ils étaient trois, maintenant nous sommes 13. Très à... à voter Très à voter. Ouais. Euh, bon, après on, on a fait euh, des démarches avec la mairie euh, pour savoir comment se passait un conseil municipal ensuite euh, nous sommes partis à paris pour aller visiter euh, l'assemblée nationale le sénat voir euh, comment les lois se font et depuis euh, ça marche puis bon euh, des fois bon, les, gens, les résidents ils viennent me voir ouais bon mais ça se passe comment le vote moi j'explique, je dis voilà, euh, il faut prendre des papiers, vous mettez dans l'isoloir, vous, vous, vous euh, choisissez, vous mettez dans l'urne et vous signez. Moi je trouve normal que les personnes en situation de handicap euh, votent, parce que c'est des citoyens français comme tout le monde. Donc je ne vois pas pourquoi euh, on serait nous d'un côté et les autres de l'autre. Euh, la société, c'est plus ensemble. C'est quoi le bonheur pour vous le bonheur, c'est. Ben, euh, je suis content déjà de, de, de faire partie de, de cette association et ben, c'est un bonheur parce que moi, je vois que petit à petit les choses avancent. Ça, je, vois, je vois que ça avance, j'ai eu, euh, eu un diplôme, j'ai été médaillé et c'est des choses qui ne m'étaient jamais arrivées dans la vie, c'est des choses qui, qui me resteront marquées à vie. Vous êtes à la tribune de, de Vannes oui. et vous avez une chose à défendre, à dire au nom de nous aussi Carcassonne. C'est quoi qui vous tient le plus à cœur Alors, euh, donc, donc, déjà, euh, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que déjà, euh, euh, respecter les personnes en situation de handicap, euh, après, l'autonomie, euh, et après... Euh, euh, vivre euh, normalement euh, en société. Voilà. Parce que la France, c'est aussi global. Et faire partie. Euh, on est euh, des citoyens. Et ça, euh, ça me tient beaucoup à faire. Et je défends tout ça. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce film. Donc,. Euh, cette association, vous l'avez compris euh, par rapport au film. Hein, c'est voilà, euh, je le dis dans le film. Hein, euh, je parle de la société. Euh, J'ai parlé du vote. Hein, J'ai parlé euh, de défendre euh, les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est, je vous le dis dans le film, hein, ça, ça m'était beaucoup à cœur. Donc après, euh, on se réunit à peu près euh, euh, en Carcassonne à près tous les deux mois pour euh, parler des projets et tout ça. Et là, on est en train de, on est en train de préparer le, le concret de Vannes. Donc, on, on cherche euh, euh, des finances pour y aller, parce que Vannes, c'est pas la porte à côté. Euh, ensuite, euh, on est à la Montpellier, euh, rencontré euh, Monsieur Jean-Baptiste Briol donc, euh, donc, il s'excuse, il ne peut pas être là. C'est bien dommage parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Ensuite, nous avons fait des interventions à l'IFAC, à Carcassonne. C'était pour, pour faire connaître notre association à des, à des étudiants, des infirmiers, des, vous avez des, des, des, des, des, des monétaires éducateurs. Donc, toi, je dis la parole à Allez, il va vous expliquer. Nous avons eu deux réunions à l'IFAC. Bon, la première fois, il y avait trop de monde. On était trop nombreux. Et bien, mais quand même, on a... ils étaient à l'écoute de ce qu'on disait. Voilà. Et après, on en a eu une seconde. Donc, il y en avait beaucoup. Presque tous étaient intéressés. Ils nous posaient des questions. C'était vraiment... Ils s'accrochaient à ce qu'on disait. Ils en parlaient. Et aussi, bon, nous aussi... Il y a beaucoup de choses à faire sur Carcassonne, hein, parce que pour les handicapés, il y a des endroits qui peuvent parler. Moi je suis contre tout ça. Et je vais vous dire, on doit aller à Vannes. Mais pour aller à Van, il faut du oh voilà. Donc il y a une quoi, une grosse quoi, voilà. Chacun met ce qu'il veut, parce qu'on ne prendra pas un car si on n'a pas de, de gasoil. Exact. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Et on attend aussi de l'argent, voilà. Parce qu'à Vannes, on parle à 8 tout neuf, l'hôtel, euh, voilà. Bon, je passe... Euh... <rire> oui, bonjour, je m'appelle Patrick Chesil. Je, je suis agent d'entretien au foyer de Capendu depuis 4 ans. Et... Je travaille aussi à la PHH 11 depuis 1985. Je suis adhérent à nous aussi depuis un an, c'est si ma deuxième année. Je tiens à remercier la TDI et les autres associations pour leur travail. Et encore merci pour cette si belle journée. Et bon anniversaire à toute l'équipe de la TDI. Attends, euh, je, je m'appelle Florent Pellisson, travaille à l'ESAT de Penotier. Et si vous avez des questions, euh, on est là pour vous écouter pour et pour répondre. <rire> et euh, je passe le micro à, à Colette si elle veut dire quelques mots. Avez non, les, vous avez des questions sur l'association Oui. Oui. Je oui. Comment vous allez faire pour payer votre congrès à Vannes. Alors. Euh, voilà. euh, Alors. Alors. Euh, pour payer notre congrès à Vannes, donc déjà nous avons fait euh, deux interventions à l'IFAC nous ont donné un euh, chèque et ensuite euh, ensuite petit à petit on va faire des interventions et euh, pour récolter des fonds et on est allé en on est allé à en, en Montpellier pour euh, présenter notre association euh, nous avons euh, rencontré euh, le Grand Montpellier l'association Le Grand Montpellier l'association euh, L'État d'Auto et une association dans la voilà. Donc, euh, bon, j'espère que euh, je le souhaite qu'on me tavane, hein, parce que euh, y en a ici présents. Il euh, y en a ici euh, euh, mes amis, mes amis, je voudrais qu'au moins une fois dans leur vie, ils assistent à un congrès et rencontrent euh, des personnes euh, nationales. Parce que, euh, par exemple, euh, la délégation de Dunkerque, c'est vachement intéressant. Euh, les délégations de la France, euh, ça permettrait d'échanger avec les autres. Et ça, je voudrais qu'ils le découvrent. Parce que s'il ouais. si y a un congrès, ça dure trois jours. Mais en, en trois jours, euh, on en apprend beaucoup. Président, on y arrivera. Mmh. Voilà. Alors, si elle est euh, j'ai une question. Oui? Vous savez, pour... vous le budget, à peu près de... Euh, le budget, on n'a pas trop trop fixé, après c'est surtout le transport qui euh, voilà qui coûte. Un petit peu. Voilà. Après, euh, on serait tous d'accord à participer un petit peu pour pouvoir y aller, et après c'est surtout euh, voilà les bus, il nous faudrait deux bus, et c'est 250 euros le week-end, sans naissance et l'autoroute D'ailleurs, à ce propos, on a envoyé pas mal de demandes de subvention et on tenait à remercier l'UDAF qui nous a répondu et de leur participation. Merci président, voilà. je, je, je, je, je remercie voilà. Ensuite, je vous je disais dit dans le film, le, le 7 mars dernier, j'ai été décoré de la médaille du bénévolat et du dévouement. Donc, comme je l'ai dit dans le film, cette médaille ne me revient pas directement. Cette médaille, elle fait l'honneur de tous mes membres de l'association, nous aussi. Voilà. Vous avez d'autres questions, Vous avez questions Oui Alors, euh, pour être adhérent, alors déjà euh, ça coûte, euh, la cotisation coûte 20 euros l'année. Ensuite, euh, il vous faut, il faut remplir un papier. Et ensuite, vous recevez une carte euh, d'adhérent. Et ensuite, vous pouvez participer euh, à nos réunions euh, qui se déroule à, à la roserie, euh, c'est en dessous de la télé à Carcassonne. Ça se passe le vendredi après-midi. Voilà. Juste si je peux rajouter, il y a une fait, la grosse spécificité de l'association Nous aussi, c'est que euh, les adhérents, les membres, les présidents sont euh, forcément en situation de handicap intellectuel. voilà, euh, Qui sont accompagnés par des personnes de soutien, mais voilà, les membres euh, voilà, ne peuvent qu'être en situation d'handicap de, de intellectuel. J'en profite, j'ai un micro. Mmh. Euh, vous avez parlé des personnes de soutien qui sont là, hein, de Jean-François, d'Aline, oui. de, de Jackie, de Clémentine. On lance un appel ensemble hein, pour qu'il y ait aussi, pour le Narbonne, hein, il y a des personnes intéressées, qu'il y ait d'autres personnes de soutien, que des associations comme l'Abdaïm, l'ANZEI, la PF peut-être, et d'autres puissent soutenir. C'est un appel que nous lançons. Je crois que votre journée aujourd'hui était belle et qu'on est tous convaincus qu'il faut s'accompagner. Et nous, on apprend autant de vous que vous vous apprenez de nous. On est très contents de ça. Alors, on lance un appel. Hein, on saura le relayer auprès de nos dirigeants. Donc, euh, on a une page Facebook, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager pour essayer de se faire connaître euh, un maximum. Voilà, merci. Bravo à, à